Salut Jean-Louis, ça va Juste un instant, ouais. je t'en prends ton temps pour te dire que l'affiche sort de l'imprimerie, elle est vraiment superbe. Bon, bah, écoute, je suis très content que ça te plaise. et Je suis très content, en fait, que ce soit votre première euh, euh, photo pour une, pour une affiche, tu vois. Je suis content d'avoir ouvert le bal, voilà. La rencontre avec Thierry date de 1995. On avait décidé de faire un guide du commerce un peu décalé par rapport au guide commerciaux habituel, avait surtout le portrait de nos commerçants. Et comme il avait euh, commis un livre euh, des portraits de ceux qui habitent dans les grands hôtels, euh, ça nous avait séduit et on l'avait choisi. Et donc il nous a paru euh, naturel euh, que pour la deuxième édition de notre exposition de photos, de grands photographes pour le festival, on fasse appel à, à, à Thierry. Maintenant, on était un peu. Un peu, un peu timide, parce qu'on se disait euh, grand artiste, classé comme un des cinq meilleurs photographes du monde. Est-ce que cet arrive, on va pouvoir euh, euh, l'accueillir Et au contraire, il a été euh, extrêmement généreux, c'est le cas de le dire, puisqu'il a fait ça pratiquement bénévolement. Il a créé cette exposition sur le thème de la fête. Et ça nous a donné l'idée, finalement, de lui confier l'affiche euh, de l'édition 2011. En fait, ce qui m'a fait très plaisir c'est d'exposer sur les murs d'un collège. Parce que tout d'un coup, la photographie était en adéquation avec la culture, avec l'éducation. Et la photographie souffre tellement, justement, de ce manque de considération que je trouvais que, pour une fois, elle était vraiment à sa place. Je pris la décision de devenir photographe. C'était euh, euh, provisoire, c'était momentané. Euh, voilà, j'avais euh, vu un moyen de gagner tout de suite un petit peu d'argent. Alors le goût de la photo me vient de mon père, parce qu'il en faisait lui-même. Et euh, un jour, je lui ai demandé de me montrer comment ça marchait. En un week-end, ça a été une révélation. Mais euh, j'étais aussi beaucoup influencé par le fait que euh, ma mère était euh, abonnée au magazine Vogue. Et je le regardais, ce magazine, avec beaucoup de fascination et en particulier pour la beauté du papier, la beauté des photos, et je me suis fait mon éducation photographique dans Vogue. À partir du moment où j'avais décidé de faire de la photographie quelque chose de plus professionnel que simplement une occupation secondaire, je pars avec un coup de chance j'ai rencontré euh, Tony Kent et euh, je lui ai proposé mes services. Euh, là, j'apprends mon métier et il m'apprend la technique. Et je lui ai donné euh, toute l'énergie euh, dont euh, j'étais capable. Alors au fond, euh, c'était euh, quelque chose qui était un peu honteux, mais euh, moi à ce moment-là, j'avais tellement besoin d'argent, il fallait ne serait-ce que pour m'équiper, que j'acceptais tout, qu tout, tout ce qui traînait. C'est-à-dire, euh, normalement, quand on construit une carrière, on doit... Euh, euh, refuser euh, certaines choses. Mais moi, euh, d'aller photographier un mariage en province ou un baptême euh, euh, à Paris ou euh, faire des portraits de famille pour euh, des gens qui voulaient garder un souvenir de leurs enfants, ça ne me posait aucun problème à condition qu'on ne me voit pas. Donc j'avais une partie sombre de mon travail, qui était finalement la plus alimentaire, et l'autre partie où euh, j'essayais de mettre un pied, euh, on va dire, dans les magazines pour commencer à exister euh, comme euh, professionnel. Parce qu'il n'y a, a pas une voie où on dit, bon, bah, maintenant tu es professionnel et tu es amateur, par exemple. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de carte professionnelle. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui dit aujourd'hui que je suis photographe Eh bien, rien. La deuxième grande rencontre que je fais dans le, dans, dans le métier, c'est euh, une fille qui était en train de monter son agence de photos. On va dire que l'agent euh, tel que euh, je l'ai vécu à ce moment-là avec Isabelle, euh, n'était pas euh, un agent commercial dont... qui se contentait simplement de euh, vendre un, un travail auprès de clients. Elle avait vraiment euh, un, un œil qui était euh, très complémentaire du mien. Isabelle qui avait fait un travail auprès du magazine Vogue pour qu'il me rencontre. Euh, me commande un portrait de Gianfranco Ferré qui venait de rentrer euh, comme directeur artistique de la maison euh, Dior. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais pensé qu'un euh, jour, je pourrais euh, faire travailler une seule fois chez Vogue. Pour moi, c'était euh, un, un sommet euh, invincible. C'était trop haut pour moi, beaucoup trop haut. Heureusement, ce portrait a beaucoup plu au magazine, qui en a fait tout de suite une pleine page et qui, trois mois plus tard, a fait la couverture du euh, Vogue italien. Donc pour moi, ça a été tout d'un coup un soulagement, je me suis dit « ça y est, j'ai le pied dans la porte, maintenant il faut que je rentre. » Alors j'ai des rendez-vous avec des magazines à New York que m'organise Isabelle Visniac. Je cherche un hôtel dans lequel je peux rester quelques jours. En montant dans ma chambre, dans l'ascenseur, un des numéros d'étage est remplacé par une plaque sur laquelle est marqué Pérez de Coelard, qui est à ce moment-là le secrétaire général des Nations Unies. Et donc je crois naïvement que Pérez de Coelard habite là et occupe tout un étage. En fait, ce qui serait très intéressant, c'est de faire une série de portraits de gens qui vivent à l'hôtel. Parce que tout d'un coup, c'est un mode de vie de nomade, mais sédentaire en même temps. Et donc je commence, sans m'en rendre compte, à produire euh, des sujets parce que d'abord je considère que je ne travaille pas assez, donc euh, j'ai encore du temps à y consacrer, et ensuite il faut que je gagne absolument plus d'argent juste pour vivre décemment. Et donc j'apprends, euh, on va dire, euh, accidentellement euh, à produire mon propre travail, ce qui me rendra un service énorme, et je dirais jusqu'à aujourd'hui une grande partie de mon activité est de produire des sujets et de les revendre. Beaucoup de mes confrères euh, ont été obligés de changer de vie et moi, je continue à faire ce que j'aime. Une photo réussie, c'est une photo euh, épaisse qu'il y a de dans son papier. Alors, euh, ça représente vraiment quelques millimètres, mais quand je parle d'épaisseur, je dis bien sûr que euh, elle contient euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et donc elle synthétise euh, une idée et euh, elle suscite euh, auprès de celui qui la regarde des questions en se disant qui est cette personne Qui est ce paysage Pourquoi ce paysage Mais au fond, euh, voilà, que ça suscite tout d'un coup, euh, une, euh, une somme de questions. D'ailleurs, on se fout complètement de la réponse. Je regarde la société, euh, j'analyse ses fractures et c'est souvent euh, dans les fractures que j'arrive à, à trouver de, de l'humour. C'est ça ce qui m'intéresse. Je suis très heureux quand j'arrive à trouver de l'exotisme à portée de main. Celui qui est parmi nous mais qu'on ne voit pas, là, dans la rue, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière les façades. Ça me coûte cher hein, de ne pas être spécialisé parce que finalement euh, les gens ne savent pas exactement euh, ce que je fais alors que quelqu'un qui est par exemple spécialisé dans la photo de parfums, tous les parfums viennent à lui. Aujourd'hui, il faut être très spécialisé et c'est exactement ce dont j'ai pas envie. Ça veut dire que si je devais, par exemple, renoncer au paysage, ce serait tout d'un coup renoncer à une jambe.